Alors bonjour à tous, je m'appelle Sophie Moreau, je suis auteure aux éditions RS et aujourd'hui je viens vous parler d'un livre qui s'appelle « Éduque, un métier sur le fil du rasoir apparaître le 10 novembre ». Alors cet ouvrage fait suite à un premier livre qui s'appelle « Oeil pour œil, clan pour clan », journal d'une éduque de la PJJ qui aborde la dialectique entre une jeune professionnelle exerçant dans une modalité de foyer et des jeunes placés qu'elle apprend à apprivoiser autant qu'il l'apprivoise. Tout au long du livre, je me demande comment créer un espace commun et capitaliser sur nos différences, et ce, alors même que tout semble nous opposer. Dans ce deuxième livre, « Éduque un métier sur le fil du rasoir », j'aborde ce que je nomme et ressens personnellement le syndrome du professionnel secoué, à savoir une forme d'ambivalence qui peut guetter tout éducateur, qui est partagé entre son cœur et sa raison, l'espoir et la déception, la foi et la résignation. Le professionnel peut se sentir tiraillé entre... L'attachement viscéral qu'il ressent et nourrit à l'égard des gamins qu'il rencontre et accompagne est une forme de douleur, pour ne pas dire parfois un certain agacement, face aux mêmes difficultés dans lesquelles il semble constamment empêtré et les schémas familiaux dont il peine réellement à se défaire. Dans ce quotidien relativement mélancolique, l'éducateur est lui-même sur le fil du rasoir car il peut proposer des réponses éducatives décalées, originales, jouées avec les limites. Et en ce sens, l'éducateur ne doit pas être au rasoir au sens de barbant puisqu'il doit savoir créer la surprise auprès du jeune, ce qui est alors la condition de la création d'un souvenir et donc de la relation éducative. Par ailleurs, j'aborde dans cet opus des problématiques que je ne traitais pas dans le premier, à savoir ce qu'est d'être une femme éducatrice auprès de mineurs qui sont majoritairement des garçons. J'interroge également l'impact des vécus des parents et de la transmission transgénérationnelle sur les parcours qui a bossé de ces gamins. Enfin, je m'intéresse au travail d'équipe et j'interroge le défi de l'harmonisation des visions du monde dans le seul intérêt de l'enfant. Ainsi donc, et l'éducateur qui est constamment sur le fil du rasoir, tant dans ce tiraillement qu'il ressent personnellement que dans les stratégies éducatives qu'il déploie au quotidien. C'est un ouvrage qui est plus sombre mais qui est plus mature puisque c'est en faisant l'expérience d'une scène des illusions que le professionnel trouve paradoxalement l'équilibre et renonce à une illusion de toute puissance en admettant que, oui, malgré son intervention, malgré toute sa volonté, malgré toutes ses projections sur le jeune, et eh bien le jeune fait des choix pour son propre avenir. Le livre est en ce sens une invitation à appliquer à la lettre une distinction qui est chère aux stoïciens, à savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Enfin, et parce que j'aime l'art et que je crois viscéralement à son pouvoir de sublimation et pour sa poésie, j'ai sollicité Sylvaine Génie, qui est une artiste montpelliéraine et qui m'a fait l'honneur de son talent en illustrant et en magnifiant chacun des 22 chapitres de cet ouvrage. Voilà, bien écoutez, pour toutes ces raisons et après cette brève présentation, j'espère vous avoir donné envie de lire Éduc un métier sur le fil du rasoir qui est apparaître le 10 novembre. Et puis écoutez, bah, je vous propose qu'on s'en repart. À bientôt